Et hey, salut, guys! Bienvenue à ce nouvel épisode de Freeride Québec. Aujourd'hui, on est à Empire 47. On va venir faire une coupelle de trail. Euh, Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Je suis de retour sur mon 27.5 après à peu près un mois passé sur le Evo sur en 29. Fait que, euh, oui, j'ai bien gardé mon Capra. J'avais pas l'intention de me défaire de ce bike-là. C'est un petit bike qui est super le fun. Puis c'est pas des bacs qui ont une grosse valeur de revente. Fait que je ne voyais pas trop l'intérêt de leur vendre. Fait que j'ai encore mon 27. Fait qu'on va aller mettre un petit peu de, de kilométrage dessus. Je voulais euh, en gros passer un, un gros mois sur le 29. Commencer à voir euh, comment j'aimais ça, qu'est-ce que j'aimais, qu'est-ce que j'aimais moins. Puis après ça, une fois qu'on allait être bien habitué au 29 puis bien déshabitué au 27, je voulais rembarquer dessus. Fait que c'est ma première fois dessus fait que déjà euh, out of the box est-ce que ça tourne ça n'a pas de... <rire> je suis pas euh, disons que je ne suis pas de ceux qui disent que les 29 sont supérieurs à toutes euh, dans tous les domaines et toutes les situations c'est bien d'avoir un petit peu de répartie Alors, je comprends les gens qui ont de préférence pour le 29 euh, certaines personnes aiment encore les 27 fait qu'on va on va aller tester ça c'est sûr, je suis juste en mode montée. Mes drettes là, God, ça se vire dessus. Ça. Fait que déjà juste en roulant sur le plat, en faisant un petit peu de montée, c'est sûr que le bike n'est pas aussi confortable qu'un 29. Première affaire, je remarque. Le bike feel vraiment plus petit. Fait que juste pour passer des petits obstacles, ça.. J'ai l'impression d'avoir à forcer un petit peu plus pour passer un certain trou, un certain petit fossé, peu importe. Le où le 29 va plus avaler le terrain. Mais, si vous écoutez mes vidéos, c'est sûrement pas pour m'entendre parler en montée. Fait que je vais vous faire skipper la montée de lait avec la magie de l'internet. Checkez bien ça. Oups. Alors, première raid en 27,5 euh, depuis à peu près un mois. On ressort le Capra, on va aller tester ça aujourd'hui. Alors première vraie descente en Capra. Oh, tabarouette ça roule pas pareil. Fait que j'ai aucune idée comment que ça roule, vous le découvrez en même temps que moi. Okay. Fait que c'est définitivement plus gnarly qu'en 29. J'ai à peu près 30 secondes de fête puis déjà là. <rire> je me rends compte que tu files euh, le terrain beaucoup plus qu'en 29. Euh, C'est sûr, le bac est plus petit, le bac est plus maniable. Je peux me déplacer plus aisément dessus, plus rapidement. Ça fait qu'aujourd'hui, qu ce que je vous amène faire, ça va être un petit, euh, un petit concept de trois pistes qui s'appelle les 3 V. Donc, on est sur un des sommets de Empire 47. On vient de croiser la voisine. La nouvelle voisine. Il y a possible d'avoir la Valkyrie. La base Valkyrie. Mais pour commencer, et surtout pour se réchauffer, on va aller faire une petite VG. Une petite gem cachée de l'Empire 47. Alors, je, retrouve, je retrouve mes feelings sur le bike, là. Bon, fait que la VG. Là. Attendez-vous pas que j'essaye de battre mes temps ce travail. Je pas le. C'est pas l'idée du vidéo. Ça fait longtemps que j'ai pas râlé mon 27. Je vais me rappeler un petit peu comment ça file avant d'essayer d'aller très rapidement. Fait que. Maudit que ce bike-là fun. Maudit que ce bike-là fun, ça a pas d'allure. Vous avez jamais rider un whitey. Honnêtement, c'est à essayer. Le bike est quand même rapide. C'est une section de malade. à 17. Je ne peux pas vous dire si c'est plus rapide que le 29. C'est ce travail qui va décider. Là, c'est sûr que est mouillé. Les pistes sont sont bien compactés. Ah! Il faut faire attention. Les... Oh! les roches sont assez glissantes. On a un petit peu de trou de boîte. Désolé s'il si de l'eau dans l'antille. Ah! Ah! C'est que ce virage-là, est mauvais. Ça ah! oui. oh! Il y rentrer dans c'est si tu une expérience tu veux vraiment filer le bike, filer la trail, c'est en 27 que ça se passe. C'est un peu tombé ici. Ah, Nice! quand même très amusant. Est-ce que je pense ici? Ah, je passe sérieux. Ah. Ça a super bien été dans le VG. Ça fait longtemps que j'ai pas allé ce petit bike-là. honnêtement. je ne sais pas comment que ça va bien. Je ne me rappelais pas comment que ça allait bien, honnêtement. Vous pouvez dire ce que vous voulez sur Whitey au niveau du service sa clientèle et compagnie. Mais il reste que le Capra, ça a été une de leurs.. Euh... Une de leurs grosses bêtes à, à atteindre le marché. Puis il en va encore énormément. Ça fait que la prochaine, une petite Valkyrie. On va aller voir qu'est-ce que ça dit. Je vous rappelle que les trails sont très mouillés. Les racines sont glissantes. Oh, ça va tomber. Je peux pas y aller en fou. Ça fait que... Tantôt que le bike, il est nerveux, hein? beaucoup plus que là il va ça ici attention sur la slab ça ici ça ça a bien été j'ai l'impression que je peux plus envoyer le bike où est-ce que je veux facilement ça I see. I see. I see. I see. I see. I see. I I see. I see. I see. Et les rochers sont licentes. Oh oui, first time. Ça. So... la fin de la piste. Et voilà, je me rends compte que je j'atteins moins de vitesse, ça c'est indéniable, c'est indéniable, tu sais, dans une piste comme la Valkyrie qui est plus euh, technique que la VG, c'est sûr que tu te bats plus avec le bac. ça je vais l'avouer, je vais même pas essayer de le nier. J'ai plus à forcer sur le bike pour le garder dans sa ligne. Euh, J'ai plus à forcer pour rester sur le bike. C'est-à-dire que si euh, il va avoir, par exemple, un, un atterrissage avec une roche un peu plus loin, il faut que je force après le bike pour être sûr de ne pas passer over the bar. Fait que tu sais. C'est une des premières affaires que j'ai remarquées sur le, sur le Evil. Ça monte mieux, ça roule mieux, c'est-à-dire que c'est plus stable. Et ça descend mieux. Fait que oui, ton 27 va te faire filer le terrain beaucoup plus. Mais là, regarde, Je suis dans une petite section. Euh, section de connexion par rapport. Pas fromage, je crois. Tu sais, j'ai du fun avec ce petit bike-là ici. Tandis qu'en 29 je serais genre... Puis je me rends jusqu'à la première piste. Fait que tu sais, tu peux pas avoir une bonne réponse. Lequel est le meilleur? Il n'y a pas de meilleur. La question, c'est lequel est meilleur pour toi. C'est quelque chose que, que l'industrie va dire rarement. C'est-à-dire, 27 is dead, 29 c'est le futur. ok Oui, mais n'oubliez pas que vous avez des gens qui sont un peu le petit. exemple, euh, les blondes peuvent aller un petit peu plus vers un 27, à part les, les, les grandes girafes, on s'entend Mais tu sais, les 26 ne sont pas totalement disparus non plus. Les 26 font une, une bonne transition. exemple, euh, d'un enfant qui roule des petits 20 pouces, des petits 24 pouces, puis qui s'en va dans les grandeurs adultes. Euh, je ne vais même pas parler des bikes de street, ça n'a pas rapport. Mais les 26 sont une bonne transition vers les plus gros bikes. Comme les 27 peuvent être une bonne transition, même quelqu'un ne va jamais passer au 29 parce que c'est juste trop gros pour lui, tu sais. J'ai euh, ma maman, je sais pas si elle regarde. Bonjour maman. Elle arrête un petit felt en 29. C'est un X-Mall. Tu sais, t'embarques sur ce vélo-là. Oui, c'est un 29, mais crème, tu te pètes les orteils puis tu te pètes le bout des. des souliers d'un roux. Tellement que la géométrie est serrée même beaucoup de compagnies ne vont pas faire de small en 29 parce que ça ne donne juste rien, t'sais. Ça fait que, que ce soit un enfant, que ce soit un homme adulte, un peu plus petit, ou, ou une blonde, une femme, peu importe, le 27 va être meilleur pour eux autres, il va être plus maniable, il va être plus confortable, la géométrie est plus adaptée, tu sais dépendre où est-ce que vous allez rouler. Par exemple, des gens qui vont faire beaucoup de bike park, euh, sais, si vas tu vas-tu vraiment triper autant en bike park avec un 29 yes yeah! tu check des vidéos de Whistler ou du monde sur le East Coast, je veux dire tu write ton, ton, hein? ton bike park en 27, que ça soit un gros enduro, que ce soit un DH, peu importe tu vas pas commencer à faire des tricks en 29, c'est pas ça l'idée l'idée du 29 c'est de, de manger les obstacles, c'est la stabilité, c'est la vitesse Tu sais. Si t'es quelqu'un qui veut aller vite, vas-y en 29. Si t'es quelqu'un qui fait du, du gros double noir, du gros gnarly, vas-y en 29. Mais, tu sais, dans notre coin ici, quelqu'un qui roule, je sais pas, il veut aller Bras du Nord, mettons, au Rockmont, il vas avoir un petit 27 en, en 140, un petit trail bike. Il y a du fun à avoir avec ça, c'est terrible. Puis, tu sais, moi, j'ai un gros 27, là. 27 à 170 en avant, puis en arrière. C'est sûr, c'est bétail. Puis comme j'ai du fun, pareil. Alors, la dernière V, la voisine, première fois je la fais en 27. On de voir ça. Oh, elle est molle! Oh! J'ai qui est allé dans un landing, ça a fait peur. Okay. On ne la fera pas trop vite dans ce cas-là. <rire> Maudit que ce plus le fun. Je pense qu'il y plus le fun en 27. <rire> Euh, J'ai pas encore fait le drop, je m'essaye pas. Ah, il est haut en plus. Oh, que c'est mou Wow, Une petite descente. Wow! Ok, cette piste-là se fait définitivement mieux en 27. Wow! Une autre affaire que j'ai pas mentionnée tantôt. Les 27 accélèrent beaucoup plus vite. C'est beaucoup plus facile de, de générer de la vitesse dans les petites sections. Euh, on va dire plus euh, up and down and left and right and whatever. Beaucoup plus facile de générer de la vitesse. Mais. À sa vitesse aussi euh, beaucoup plus rapidement. Ce que vous voyez le plus dans le channel, Mathieu, euh, lui il est fondu des 29. Puis c'est bien parfait. C'est fait avec son style de riding. J'ai jamais été capable de le suivre. Puis c'est quand même. Il euh, a plus que moi, ou peut-être 70, peu importe. <rire> Mais j'ai jamais été capable de le suivre. Puis depuis que je suis en 29, je suis capable d'être dans sa roue... Je ne dirais pas tout le temps, c'est pas vrai. Il y a des pistes qui connaissent sur... Euh, le bout de ses doigts. Mais dans plusieurs pistes, des fois, j'ai une mal. Je dis, c'est toi qui ralentis ou c'est moi qui va plus vite? c'est toi qui va plus vite. Oh! Ça fait que c'est ça. Ça fait le tour des... des 3V. Voisine, VG et Valkyrie. Ça fait que ça va pas mal conclure mon... Mon petit vidéo de testing, euh, de retour d'un 29 au 27.5, après à peu près un mois. Je ne peux pas vous dire combien de routes par exemple, mais euh, j'ai à peu près 200 km demi sur le, le Reckoning, ça peut vous donner une idée. Si vous vouliez avoir une réponse définitive à savoir lequel des deux est le meilleur, eh bien vous allez être déçu. Ça fait que sur ce, merci d'avoir écouté. Vous pouvez vous abonner si vous avez apprécié. Donnez un petit thumbs up. Si vous aimez mes aventures et mes folleries. On va se voir la semaine prochaine, dans le prochain épisode de Free Ride Québec. Salut guys, salut girls.